Dans cette troisième vidéo de la série sur les Sudoku, on va s'intéresser à la mise en place du jeu avec les clones de cellules, ce qui va nous conduire à développer la notion de clone. Alors pour se rappeler d'où on part, et bien on a déjà dans la vidéo précédente réalisé le code du Sprite Manager avec la lecture des données dans une chaîne de caractères et leur rangement dans une liste de valeurs. Et puis le manager a envoyé un message que l'on va maintenant exploiter au niveau de la cellule pour créer et afficher des clones et on verra ensuite ce qui se passe quand on clique sur une cellule pour jouer. Ces éléments vous les retrouverez aux adresses qui sont indiquées ici, pour le cours en général ou pour chacune des étapes. Maintenant on va s'intéresser à la notion de clone qui permet de dupliquer des objets à partir d'un même modèle. En l'occurrence, on va avoir un modèle de cellules qui est celui-ci. Et à partir de ce modèle, on va créer 81 copies ou 81 clones qui vont constituer les cellules de notre Sudoku. Ce besoin de réplication ou de duplication d'un même sprite, c'est quelque chose qui est très courant. Si vous avez fait le jeu casse-briques, chacune des briques est un clone d'une brique ou d'un modèle de sprite original. Si vous avez fait le simulateur d'épidémie, chaque personne est un clone d'un sprite original et si vous avez fait le jeu des saisons, et bien chaque feuille est un clone d'une feuille originale. Chaque clone est une copie, on dit aussi une instance, d'un même modèle ou sprite. Et chaque clone a les attributs et les comportements du sprite original, c'est-à-dire des variables et des scripts de ce sprite. Si on regarde les choses de façon un petit peu plus générale, en particulier en programmation orientée objet, eh bien un sprite va être utilisé comme une classe ou comme modèle dont les membres partagent des méthodes, par exemple les scripts, et des propriétés. Par exemple, si on prend la classe des animaux, on peut dire que le chat, le canard, l'abeille, l'escargot sont des instances qui partagent les mêmes attributs et qui partagent également un certain nombre de méthodes comme la manière de se déplacer ou de manger. On va maintenant pouvoir revenir à notre sudoku, dans lequel les cellules sont des clones de la cellule ou du sprite original. Chaque clone va être créé par la commande « Créer un clone de moi-même » et va disposer des variables ou attributs qui sont définis au niveau du sprite, par exemple le numéro de cellule, sa valeur, son numéro de ligne, etc. Pour que ces variables soient définie et gérée au niveau de chaque clone, il faut faire extrêmement attention au fait que ces variables doivent être définies pour ce sprite seulement. Si vous définissez une variable pour tous les sprites ou partagée par tous les sprites, et eh bien cette variable sera unique et ne sera pas spécifique à chaque clone. La création d'un clone va déclencher l'événement quand je commence comme un clone, dans lequel on va pouvoir modifier la valeur des variables spécifiques à chaque clone on va aussi pouvoir faire des choses comme positionner la cellule ou le clone au bon endroit dans le Sudoku. Par ailleurs, dans ce sprite, on aura des événements et des scripts qui seront exécutés par chaque clone et on devra en particulier écrire ce qui se passe quand on clique sur une cellule. Alors allons-y, on va coder avec la dernière version que vous avez réalisée ou vous pouvez aussi partir de la version qui est affichée ici. Donc on se retrouve au niveau du manager que l'on ne va pas modifier, c'est lui qui a envoyé un message et on va passer au niveau de la cellule. Dans cette cellule, le modèle original comprend déjà les 10 costumes, correspondant au 1 à 9, et le costume 0, qui est le dixième, qui correspond au costume vide. Donc vous n'avez pas à refaire ces costumes. On va traiter l'événement de l'arrivée du message start. Et à la réception de ce message, eh bien, on va créer les 81 clones en utilisant une boucle pour laquelle on a besoin d'une variable index qu'on va créer comme une variable locale que l'on va initialiser à 0 et que l'on va incrémenter dans la boucle. Et ce qu'il reste à faire, c'est créer un clone dans la boucle, c'est-à-dire utiliser le bloc créer un clone de moi-même qui se trouve dans les catégories de contrôle. On ajoute ce bloc dans la boucle et enfin on cache le modèle original puisqu'on va visualiser 81 clones. Comme on l'a vu tout à l'heure la création d'un clone déclenche à chaque fois l'événement quand je commence comme un clone que l'on va exploiter pour numéroter le clone et le déplacer pour qu'il ne soit pas tous au même endroit. On va donc créer une variable numéro cellule qui doit absolument être une variable pour ce sprite ou pour ce clone uniquement et cette variable numéro cellule on va lui donner comme valeur la valeur de l'index au moment de la création du clone comme ça chaque clone aura son numéro. On va masquer les variables en les décochant et on va lui dire d'aller à un endroit aléatoire pour l'instant on s'occupera de bien les ranger tout à l'heure. Alors ça y est, on a créé les clones avec un numéro, et pour le vérifier, eh bien, on va afficher ce numéro quand on clique sur une cellule. Voilà, c'est fait, mais je m'aperçois d'un oubli. Comme j'ai utilisé la commande cachée pour le sprite principal, eh bien, il faut que j'utilise la commande montrer à la création de chaque clone pour le voir. On peut maintenant en tester en cliquant sur le drapeau vert. Et on voit apparaître les 80 clones et si on clique sur l'un ou l'autre de ces clones, on voit apparaître le numéro de cellule ou le numéro du clone et on pourra donc manipuler chacun de ces clones en fonction de son numéro. Alors il nous reste maintenant à terminer la mise en place. On a bien créé les cellules avec un numéro de cellule, mais ces cellules elles sont dans le désordre et il nous reste à leur affecter une valeur à choisir le costume qui correspond à cette valeur et on aura aussi besoin pour les positionner et plus tard dans l'algorithme on aura besoin de savoir quel est le numéro de ligne 1 2 3 jusqu'à 9, quel est le numéro de colonne 1 2 3 jusqu'à 9 et quel est le numéro du carré auquel appartient cette cellule. Le dernier point qu'on doit régler c'est de savoir si une cellule est fixe, c'est-à-dire si sa valeur est définie au départ ou si c'est l'utilisateur qui peut en modifier la valeur. On a déjà créé la variable numéro de cellule et vous devez maintenant créer les 5 autres, la valeur, le numéro de ligne, de colonne, de carré et la variable cellule fixe. Alors quand vous créez ces variables, faites extrêmement attention à ce qu'elles soient déclarées pour ce sprite uniquement, c'est-à-dire pour chaque clone, Sinon, on aura une seule variable pour tous les clones et ça ne va pas marcher. Donc, revenez au sprite de la cellule et déclarez ces variables. Et quand vous les affichez, vous pouvez vérifier que ces variables sont bien pour ce sprite uniquement, ou ce sont des variables locales, parce que leur nom est précédé du nom du sprite. Ce qui n'est pas le cas quand c'est une variable partagée par tous les sprites. Alors maintenant, je peux décocher pour que l'affichage disparaisse. Ensuite, on va compléter le code avec trois procédures. La première pour mettre à jour les variables, donc renseigner leurs valeurs. La deuxième pour amener chaque cellule à la bonne position. Et la troisième pour afficher le bon costume et verrouiller une cellule si elle est fixe. Et là, on aura terminé la mise en place du jeu. On va donc maintenant créer des procédures en commençant par la procédure mettre à jour variable cellule. Et les deux autres, aller à position et afficher et verrouiller si cellules fixes. Ces trois procédures, on va les appeler à la création du clone pour initialiser les variables, pour mettre en place les cellules et pour afficher le bon costume. Et on va supprimer le bloc qui demandait d'aller n'importe où. Alors on va s'intéresser d'abord à la procédure qui met à jour les variables de la cellule au moment de la création. Le numéro de cellule lui-même, on a vu qu'il avait déjà été initialisé, on va s'intéresser d'abord à la valeur. Et eh bien, la valeur de la cellule dans la liste des valeurs, c'est celle qui est à l'index du numéro de cellule. Donc, on va mettre dans la valeur l'élément numéro cellule de la liste des valeurs. Ensuite, on doit renseigner le numéro de ligne de 1 à 9 et le numéro de colonne, de 1 à 9, ainsi que le numéro du carré. On aura le premier carré ici, le deuxième carré ici, le troisième ici, le quatrième, etc. Donc si on compte les cellules de 1 à 81, en comptant d'abord les lignes, et eh bien les numéros de ligne ça sera d'abord 9 fois le 1, puis 9 fois le 2, puis 9 fois le 3. Le numéro de colonne, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qu'on va répéter 9 fois. Et pour le carré, eh bien pour les trois premières lignes, ça sera 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Et pour les lignes 4 et suivantes, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, etc., 7, 8 et 9. Alors ces valeurs, on peut les calculer avec une formule mathématique ou on peut en donner la liste. Mais comme il y en a parmi vous qui ne sont pas très copains avec les maths, eh bien je vous propose de voir d'abord la solution avec les listes. Pour les numéros de ligne, eh bien, on va mettre 9 fois le 1, 9 fois le 2, 9 fois le 3, jusqu'à 9 fois le 9 dans une chaîne de caractères. Et pour obtenir le numéro de ligne, eh bien, on va piquer le caractère qui est à l'index du numéro de cellule et on va le récupérer. Et on va faire pareil pour le numéro de colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, répéter 9 fois et de la même manière récupérer le caractère qui est à l'index du numéro de cellule et on va le mettre dans la variable numéro de colonne. Et eh bien, ça sera pareil pour les carrés. 1, 1, 1, 2, 2, 2 3, 3, 3, ça c'est répété trois fois. Ensuite, on a 4, 5, 6, répété trois fois, et 7, 8, 9, répété trois fois. Voilà, et comme ça, on a renseigné le numéro de ligne, de colonne, et le numéro de carré. Pour ceux que ça branche, eh bien, je vous donne aussi les formules mathématiques, mais je ne vais pas les expliquer. Alors ça, c'était pour l'initialisation des variables. On va s'intéresser maintenant à la procédure qui va envoyer la cellule au bon endroit. Alors la position de la cellule, elle va dépendre du numéro de ligne et du numéro de colonne. En fonction du numéro de colonne, on va se déplacer vers la droite et en fonction du numéro de ligne, on va se déplacer vers le bas. Donc on va dire à la cellule de partir de la gauche, un petit peu avant, vers moins 260. On va rajouter 40 fois le numéro de colonne. Donc à chaque fois que la colonne augmente, on va se déplacer de gauche à droite. Et de la même manière, pour les lignes, on part d'en de haut et puis à chaque fois que le numéro de ligne augmente, on se décale vers le bas. La dernière procédure, c'est celle qui consiste à afficher le bon costume. Donc on va basculer vers le costume dont le nom correspond à la valeur de la cellule et puis on va vérifier si la valeur est égale à 0. Si la valeur est égale à 0, ça veut dire que la cellule peut être modifiée par l'utilisateur pendant le jeu. Donc on va mettre cellule fixe à non, et on va annuler les effets graphiques pour que la cellule apparaisse en blanc. Et puis dans le cas contraire, si la cellule est déjà renseignée dans le sudoku, on va dire que la cellule est fixe, et on va mettre un effet couleur pour la faire apparaître en vert. Alors ça y est, on a terminé le développement, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est de vérifier que tout ce que l'on a fait est correct, et en particulier que les variables associées à chaque cellule sont bonnes. Alors pour ça, on va afficher chaque variable, le numéro de cellule, la valeur, le numéro de ligne, le numéro de colonne et le numéro de carré, et on va regrouper ces informations que l'on va afficher dans une commande dire pendant deux secondes. Ce que je vous ai présenté avec des planches correspond à ce qui est écrit dans le code, l'événement start de réception du message, l'événement qui correspond au démarrage comme Claude, les trois procédures et le bloc qui permet d'afficher les données de chaque cellule quand on clique dessus. On va lancer l'application en plein écran et j'appuie sur le drapeau vert. Je vois apparaître la liste des cellules a priori dans le bon ordre et puis quand je clique par exemple sur la cellule qui est ici, la numéro 11, je vois que c'est la 11, valeur 0, ligne 2, colonne 2, c'est bon. Et ensuite, on est dans le premier carré. Et si je clique sur le carré ici central, on a 41. On est sur carré 5, ligne 5, colonne 5. Et ici, on doit être dans, on a une valeur de 2, ligne 9, colonne 9, carré 9. Donc, a priori, le programme est prêt à fonctionner. Alors, on va continuer avec la réalisation du jeu lui-même dans la prochaine vidéo. Salut